Good morning. Aleiheden. Nous étudions aujourd'hui ma s'chetanit par yidalet mishnat yidalet. Kol yom sheyesh bo halel en bo ma'amad be Korban musaf en bo baneila. Korban etzim en bo bamincha. Divrei Rabbi Akiva. Amar lo ben Azayi. Kachaya Rabbi Yochanan. Korban musaf en bo bamincha. Korban etzim en bo baneila. Chazar Rabbi Akiva liot shonei ke divrei ben Azayi. Liot shonei ke ben Azayi. Euh, quelques petites introductions, quelques rappels et introductions en fait. D'abord un rappel, c'est ce qu'on avait vu dans la première Mishnah du chapitre, de, euh, de, des Mamadot. De manière générale, Mamadot, vous avez bien compris ce que c'est. Quand il y a un corban public tous les jours, matin et mincha, et avec des fois des jours particuliers, et des jours où il y a des corbanes moussaf, comme à Roche-Rodèche, et comme pendant les Mimtovim et tout ça, eh bien il faut qu'il y ait des délégués du âme Israël qui vont prier pour tout le peuple d'Israël. C'est la moindre des corrections. tu fais un corban pour te faire expier des fautes, tu fais des filottes en parallèle, pas tu fais ton corban et toi tu es en train de jouer au bowling ou aux cartes. D'accord Donc il fallait des délégués. Ça c'était... Il y avait maintenant, il y avait dans, parmi les mamadot, il, il, il y avait deux groupes. Il y avait ceux qui se réunissaient dans les villes, et ceux qui habitaient à proximité du Rochaleïm, ils montaient au Batamigdash. Ce qu'on va découvrir dans notre Mishnah, entre les lignes, c'est pas écrit explicitement, mais c'est nécessaire pour comprendre, c'est que ceux qui étaient au bâtiment d'âge, ils faisaient pas que de prier, ils donnaient aussi un petit coup de main à certaines choses. Par exemple, ils ne pouvaient pas faire de le service, bien évidemment, mais euh, apporter les bois, les casser, les. Comment dire, les. Avec l'âge, fallait enfin, couper, quoi, les, les. Les. Xorotam, je sais pas comment ça dit, bon. Et pour couper les, couper les bois, et aussi puiser de l'eau, il y avait besoin d'eau pour toutes sortes de nécessités, de laver les, des, des parties et tout ça. Donc là, les gens du Mamad, ils étaient au Batamigdash et ils mettaient la main à la patte. Ils aidaient aussi à faire toutes ces, tous ces petits travaux. D'accord Ça, c'était le premier rappel avec euh, petite connaissance. Et à part ça, une deuxième notion je vous l'introduis tout de suite, qu'on va euh, amplement détailler, en fait, jusqu'à la fin du chapitre, je crois, peut-être à, à la dernière machine, ça va s'arrêter, la dernière va les notions de Zman Atsé Kohanim. Je fais une petite introduction très rapidement. Il y avait... Quand ils ont construit le, Bétamique au deux, le deuxième Bétamique au retour avec Ezra, il y avait des, des manques de bois. Le, pouvoir fournir les bois pour le Bétamique c'était une grande difficulté pour les obtenir. Et du coup, ils ont instauré que les familles qui allaient apporter, les bois, qui allaient apporter des bois, des familles du, du ham Israël, eh désormais, ils auront le droit que tous les ans, à la même date, on va, fêter que ça va, on va fêter un jour de Yom Tov pour cette famille-là, pour cette tribu. Pour... On va tous les découvrir ensuite, d'accord Il y avait plusieurs dates dans l'année. C'est appelé le Zman Atsé Kohanim. La période, le, le, la, la date où on apportait les, les, les bois pour les Kohanim. Il y avait plusieurs dates, donc c'était considéré comme un jour de Yom Tov. Et comme c'était comme un jour de Yom Tov, alors euh, il fallait marquer que c'était un jour particulier. Voilà un peu le. Il fallait, en rapport avec les mamadot, c'est ce qu'on va voir maintenant dans la Mishnah. Donc je récapitule maintenant mes deux introductions. D'abord j'ai rappelé c'est quoi les Mahamadot, Et j'ai précisé que ceux qui étaient à Hiroshalaim, ils donnaient un petit coup de main pour les korbanot lorsqu'il y avait plus de korbanot. Et à part ça, on a introduit la notion des Zman C'est quoi les Zman qu'on verra à prochaine des prochaines Mishnayot? C'est quoi cette fête particulière qui concerne la famille, qui, la tribu ou famille qui allait apporter des bois pour le Botami Dash, qui allait du coup euh, tous les ans, ils se réunissaient tous au Beth ils mettaient tous les billes des Shabbats, ils montaient euh, en famille et on apportait des corbanes de, des, des, on bois des bois. Et on allait faire un corban de bois. Ça existe de faire un corban de bois, vous savez. On va offrir une bûche pour le Batamigdash, pour le bizarre on la fait monter et on la brûle. Et voilà. Maintenant, on va commencer à découvrir notre Mishnah et à expliquer un petit peu le principe. Le principe, je vous le dis d'abord tout de suite, c'est qu'à certaines occasions, on va annuler l'ajout la ou même toute la fila des zman Kohanim. c'est-à-dire j'ai oublié un petit rappel, excusez-moi, je reviens un petit peu en arrière. On avait expliqué que pour les zman, pour les, on peut, les zman des mamadot plutôt. Et on avait expliqué dans la première Mishnah que dans les mamadot, je ne sais pas si j'avais insisté assez, mais en tout cas je le rappelle, je le rappelle, dans les mamadot le jour où on faisait le mamad, il y avait quatre prières par jour. Euh, 3 à 4 prières plutôt, je reprends, il y a toujours en fixe, on a shacharit et Mincha, alors vite on ne la compte pas, c'est une prière de la nuit. Il y a des fois, certains jours où il y a Moussaf, parce qu'on apporte un corban en plus sur le bataillage, c'est le korban de Moussaf. Mais à tous les jours des Mahmadotes, on ajoute aussi une dernière tfilah, c'est la Nehila. On faisait une tfilah, puisque c'était un jour où on avait sa congéné, on rajoutait des tfilot, on faisait une tfilah supplémentaire qui s'appelait la tfilah de la Nehila, comme la tfilah de Yom Kippour. C'est on le ça qu'on avait parlé, est ce qu'il fallait faire là, est ce qu'il fallait les, les koanimes qui montaient sur le... qui faisaient le... la birkat koanime. D'accord Donc il s'avère que d'abord, dans un jour classique de Mamadot, on a trois philas en jour, trois prières en jour, qui est Shachit, Mincha et, et Neila. Il y a, selon le cas, si c'est un jour de roche alors on va rajouter même en plus de ça un Moussaf, korban Moussaf. Ok Le principe de notre Mishnah, il va parler maintenant, pour nous expliquer que, dans certaines occasions, que ce soit Moussaf, ou que ce soit le jour des Mahamadze ou que ce soit le jour où il y a le Halel, à certaines occasions, on va annuler les Mahamadotes de certaines filotes ou annuler complètement la tfila supplémentaire de la Néhila. Selon deux principes, est-ce que on a besoin de main d'œuvre au Bénam Donc on va annuler les Mahamadotes au Attention, je précise, on parle des Mahamadotes qui se déroulent à Yerushalayim. Puisqu'on va avoir besoin d'eux à Yerushalayim, alors on va leur demander de de venir nous aider dans ce cas-là, on va alors annuler la tefila du Mahamad, selon le cas par exemple. À titre d'exemple, Moussaf, on a besoin d'eux pour offrir les corbanes supplémentaires. Vous imaginez à roche il y a beaucoup plus de corbanes, beaucoup plus d'animaux, on a plus besoin de plus de bois, plus de mains qui vont travailler. Donc on annule le Mahamad de Moussaf par exemple. Selon le cas, on va même annuler d'autres pilotes supplémentaires. Parfois, on va plutôt annuler le Mahamad pour montrer l'importance... De, euh, de la fête qu'il y a, par exemple, on va justement, par, par rapport au Zman à quand ça va être la date des Atsékoanim qui va arriver, on va demander à... Quand ça va être le les Zman Atsékoanim qui va venir, on va dire, bah, vous savez quoi, euh, pour bien montrer que c'est une fête solennelle, apparemment c'est une fête troll, qui est pas tellement, mais on a envie de bien marquer que c'est un jour particulier où ils apportent le Corban, donc on va demander maintenant aux gens du mamad de, de ne pas faire de Tfilah aujourd'hui, de Neila, ou Mincha annulé, puisqu'en général euh, les corbanotes des manats enfin le, le bois on les apportait toujours à la vers Mincha dans l'après-midi. Donc du coup on va annuler la Twila de Mincha ou la Tfila de là pour montrer que c'est une fête particulière. Comme ça, ça va bien, bien être marqué que il y a une fête solennelle qui est en train de se produire. Et idem aussi avec le principe, si déjà c'est le dernier qui nous reste, un jour il y a le halel. Le halel où il y a le halel que à shacharit. C'est pas un jour où il y a un moussaf. En l'occurrence, ça existe que à d'avoir le halel entier et sans corban de Moussaf. Et ben on va demander, aux, on va dire, ben vous savez quoi Les gens du Mahamad, le jour où il y a le Halel, vous n'allez pas faire de Mahamad aujourd'hui. Pourquoi Comme ça, les gens vont bien remarquer que c'est un jour particulier où il y a un jour de reconnaissance avec Hachem. Les Mahamadot, c'est plutôt un peu, c'est de la tchouva, ça, ça prie, ça demande à Hachem de nous sauver, de nous aider, de, ça pleure même, j'imagine, de la, la tchouva. Donc du coup, c'est pour bien marquer la solennité des jours particuliers de Halel. Deux selon le cas, on va annuler des Mahamadot, soit l'ajout des Mahamadot, c'est-à-dire ils vont prier Chacharit, mais ils vont plus ensuite faire les Mahamadot, soit on va annuler complètement la fila des Mahamadot, euh, en l'occurrence, ça va être né là D'accord C'est les principes qu'on va voir. Plus dans les détails, il y a une marlotette sur qu'est-ce qu'on va annuler. Et on commence la Mishnah. Tout d'abord, chaque jour il y a le halel, que le halel, il n'y a rien d'autre, on a quatre filas dans la journée, euh, trois filas dans la journée, qui sont Chacharit, Mincha et, et Neila. Et ben on va dire aux gens du Mahamad, aujourd'hui, à Shacharit, vous n'allez pas faire de le Mahamad. Vous allez juste prier et faire le, dire le Halel, et c'est tout. Comme ça, on va marquer que c'est un jour de solennel. On joue le jouant c'est le jour de Khanouka. Sur ça, il n'y a pas de marque pour le moment, tout va bien. Deuxième cas, c'est Korban Moussaf. Un jour, il y a un Korban Moussaf. Là, cette fois-ci, on a besoin de main au Betamigdash pour travailler. On va demander aux gens du Mahamad de Yerushalayim de venir nous aider au Betamigdash pour. Préparer les bois pour les couper, on va les dispenser de faire le Mahamad à Moussaf et même plus que ça. Pas que à Moussaf. Même à Mincha et même aussi pour la là aussi, on va leur dire allez, on annule tout aujourd'hui. Ça, c'est le premier avis. Que Korban Moussaf et Nboba Korban Moussaf, il n'y a pas dans la là il n'y a pas bien sûr dans le Korban Moussaf parce qu'on a besoin d'eux, il n'y a pas dans la là il n'y a pas non plus un Mincha en fait. Jusqu'à la là il n'y a plus, c'est ce que Michel a voulu dire en fait. Korban Atsem tim le korban des bois, donc du ses etzekoanim, et se koanim, eh bien en bob mincha, on ne fera pas de neïla à mincha, enfin on ne fera pas les, le mahamad le ma de mincha, on ne le dira pas, c'est-à-dire ils vont prier normalement, avec les mahamadotes, va venir lors de mincha, on va annuler mincha, mais la neïla, si je ne me trompe pas, euh, une seconde, parce que c'est un peu délicat, j'ai pas envie de dire de bêtises, bon bah pour le moment c'est pas présidé donc euh, et velo bemincha non c'était ici korban etim Tim, boba et on fait on faisait pas à la on faisait pas de il y a une bonne attention on, on enlevez complètement là dessus là korban etim Tim, boba mincha je reviens en arrière korban etim Tim, boba mincha korban etim quand il y a un jour il y a un, le On ne on faisait pas à minra et je crois qu'on faisait pas dans la la j'ai peur de dire bêtise prenez ça à responsabilité limitée, d'accord Ça, c'est pour là, pour le premier avis. D'ivre Rabbi Akiva. Donc, en fait, si je récapitule, shaharit où il y a Alel, on supprime le Mahamadot du shaharit mais le reste de la journée, on le laisse. Moussaf, on supprime Moussaf, donc le Mahamad de Moussaf, qu'on a besoin de pour travailler au Tamikdash. On va supprimer aussi la Tfila complètement de la neila et pour Mincha, on va faire Mincha sans le Mahamad. D'accord On annule, donc, Tandis que, quand c'est Zmanat sekoanim, alors on annule le Mahamad de Mincha, Neila, j'ai un doute, je pense qu'il n'y avait pas de Neila, je l'ai lu tout à l'heure quand, quand j'ai préparé la Mishnah, mais je ne le, je le retrouve plus tout de suite. Voilà, ça c'est pour la, la Neila, pour la, la première avis. Ça c'est l'avis Tivri la Rabi Akiva, c'est l'avis de Rabi Akiva. Amarlo Ben Azay Ben Azay lui a rétorqué, non. Kar Aya Shone Rabbi Yoshua. Rabbi Yoshua ne disait pas comme toi, il disait autrement. Il disait « Korban Moussaf en mincha ». Un jour, il y a Korban Moussaf, alors on supprime, certes, celui du Moussaf, on supprime le mamma de mincha, mais on prie quand même la Nehila. on n'a pas annulé la Tandis que Korban etim en bo tandis que quand il y a Korban etim, on annule le mincha et Neila. Et je récapitule, donc... C'est la preuve que je me suis tombé, que dans, selon le premier avis, quand il a Korban et Tzim, on annule la mincha, mais on laisse la là D'accord Ça, c'était le premier avis. Ouais Et c'était explicite. Et en fait, et quand c'est Korban et Tzim, alors on supprime Amincha, bien évidemment, parce que c'est l'heure du Korban et Tzim, donc on supprime les mais même la néhila, on va l'annuler, et que là, ça veut dire qu'en fait, on va se retrouver dans une situation un petit peu spéciale. L'histoire des Korban et Tzim, Zmanatse Kohanim, c'est une fête qui n'est que midi-vrai-sofrim, c'est pas par la Torah. Et dans un jour qui est moins solennel, on va annuler plus de pilotes que dans un jour qui est plus solennel. Parce qu'à Moussaf, tu laisses Mincha, et selon ta vie, tu laisses, tu, tu supprimes Mincha, mais tu laisses l'Aneila. On laisse l'Aneila. Mincha, on le supprime parce qu'on avait besoin d'eux. On avait besoin de à Moussaf, ça a duré un peu, donc on supprime Mincha. Mais l'Aneila, c'est plus l'heure des courbanotes. Allez maintenant faire des tfilotes. On leur, on leur impose de continuer. Mais dans un jour qui n'est que midivré soprime, qui est moins grave, eh ben on va annuler encore plus de pilotes On va leur annuler à la fois Mincha et l'anehila aussi, les deux en même temps. Pourquoi Là, on a besoin de faire ce qu'on appelle osim m'chizouk les m'. Osim m'chizouk les divré des Rabanan, On renforce les, les décrets des Rabanan. Comme ça, les gens ils vont bien comprendre la sonnalité des jours particuliers que de, de Zman Atser Kohanim. Du fait qu'on a supprimé et Mincha et l'anehila. Alors que dans Moussaf, on ne supprime pas l'anehila. D'accord et Chazar, Rabbi Akiva, Lyot Shone, que Ben Azaï. Quand Rabbi Akiva a entendu de Ben Azaï, que c'était comme ça que Rabbi Yoshua il, il enseignait, eh bien Rabbi Akiva est revenu sur lui et a enseigné lui aussi qu'il fallait faire comme Ben Azaï. Donc si je récapitule, en fait, Chacharit ou Yahalel, on supprime juste celui de Chacharit pour montrer la solennité. Moussaf, on va supprimer Mincha parce que là on a besoin de, techniquement, au Betamikdash on a besoin d'eux, mais on laisse la tfila de l'année, il est en place. Tandis que quand ces se koanim, on va faire Chachrit et Shacharit, il n'y a pas de Moussaf, on va faire Shacharit, mais Mincha et Neila, tous les deux on va annuler les Mahamadot de là-bas. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de la